Hello les amis, je suis à Madère. C'est une île au large du passif, du, de l'Atlantique, pardon, euh, à côté du Maroc. Ça appartient au Portugal. Et en fait, c'est là où est né Christine Ronaldo, voilà pour les fans de foot. <rire> je suis en vacances ici avec Marina et je voulais vous partager de quatre pensées euh, qui vous aideraient, j'espère, pour vous aussi. La première, c'est euh, l'idée de la limite supérieure. Vous savez Vu que je suis ici, il y a un peu le côté, euh, je culpabilise un peu euh, parce que, voilà, je suis né d'une famille pauvre. Qui suis-je pour mériter ce genre de vacances euh, En plus, on a une suite. Alors, c'est pas des suites comme dans les films américains parce que c'est un, un hôtel un peu, un palace un peu vieillot. Euh, même si là, cette salle, elle a l'air moderne. Mais attendez, je vais vous montrer la télé. <rire> et en fait, il euh, y a cette idée que oh, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Et souvent, si on ne fait pas attention à ça, on s'auto-sabote en fait. Euh, et ça, je l'ai remarqué. Regardez, je suis cathodique. Pour les plus jeune, c'était comme ça à la télé <rire> et, euh, et la limite supérieure, c'est bah, quand vous avez atteint un certain niveau de succès, par exemple, financier, amour, santé, et bien... Euh, vous allez vous dire non, je ne mérite pas. Et c'est très inconscient et vous allez retomber. Et inconsciemment, j'ai senti ça, ce côté. Lingen, euh, t'abandonnes euh, euh, tes amis qui sont moins riches. Euh, euh, t'abandonnes même un peu ton identité parce que tu n'es pas censé vivre cette vie-là. Tu es censé avoir des vacances plus modestes. Et il y a cette culpabilité liée au fait d'avoir une plus belle vie qui a euh, deux ans. Où, euh, il y a à peine deux ans, voilà, c'était plus compliqué hein, financièrement. Euh, donc, heureusement, ben, on lit le livre « Le grand saut euh, » dans le Mastermind. C'est le livre du mois de Gay Hendricks qui parle de ça. Du coup, je sais qu'il y a cette, ce truc de limite supérieure. Il y a un, un thermostat qu'on s'est fixé, en fait. On se dit « je mérite ce niveau de revenu, ce niveau de joie. » C'est très inconscient, hein, forcément. Et puis, dès que je le dépasse, il eh ben, faut que je rebaisse par exemple moi ce serait là typiquement ce serait oh Lingen, euh, tu mérites pas ces vacances viens euh, culpabilise un petit coup travail tu vois ça ce serait hyper mauvais travail et une vie normale euh, voilà alors que non en fait tu mérites ces vacances et vous tous vous méritez d'avoir des vacances comme ça ou voire mieux euh, surtout que j'ai volé personne pour en être là quoi j'ai travaillé voilà donc si on fait pas attention à ça votre réussite va être capée et vous allez redescendre parce que vous ne faites pas attention à cette histoire de limite supérieure. Si ouais, c'est un peu fou pour vous, aller lire le livre, le grand saut, c'est le mieux. Deuxième chose que je voulais vous partager, euh, c'est euh, le fait que pendant que je suis en vacances, là, pendant que je fais des randonnées avec Marina, j'ai une équipe qui travaille sur des appels de vente. Et ça, c'est nouveau parce que autant en septembre dernier, j'étais parti trois semaines et rien s'est passé. Mais au moins, l'entreprise n'a pas imposé. J'ai pu partir trois semaines où j'ai travaillé genre cinq minutes par jour. Euh, mais il n'y avait aucune vente qui se faisait et je n'accompagnais aucun client. Là, au moins, je fais des ventes. Ouais, du moins, il y a une équipe qui s'occupe de ça. Par contre, je m'occupe encore des clients et c'est la prochaine chose à déléguer. Quand on peut déléguer la vente et... Le service au client, là, vous comprenez bien qu'on a un business qui devient très, très intéressant. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Euh, troisième chose que je voulais vous partager, c'est euh, l'équilibre temps perso, temps de travail. Donc là, clairement, c'est pas l'idéal. Je suis en train de travailler au lieu d'être… Euh, alors, Marina est encore en train de dormir, mais bon, j'aurais aimé dormir un peu plus, me détendre un peu plus. Peut-être que je devrais pas faire cette vidéo, mais en même temps… Euh, J'estime que c'est une période de transition. Je travaille environ une heure par jour là en ce moment. C'est une période de transition. Qu'est-ce que j'entends par là bah, J'entends que j'ai des projets de, de. Je suis en train de changer de business model déjà. Par exemple, je vends moins de formations en ligne, je fais beaucoup moins de freelance, et je fais beaucoup plus d'accompagnement, de coaching, de mentorat. Donc, forcément, c'est une période de transition qui, euh, niveau revenu, bah, je suis en train de doubler, voire chercher à tripler. Euh, ce que j'ai gagné l'année dernière, donc j'accepte ça. Et puis, j'ai le projet aussi, j'ai des projets en fin d'année où j'aimerais pouvoir moins travailler aussi. Euh, donc, bah ça, ça demande un petit coup d'accélérateur et, euh, et bah, c'est accepté. J'essaie de faire la distinction, pas trop checker mes, mon WhatsApp, mes emails. Mes emails, j'essaie je check, de checker que le matin, un peu le soir à la limite. Euh, alors là, j'ai accepté une cliente en fait en coaching. Donc, je l'ai après en coaching euh, que j'aurais peut-être pas dû accepter en fait parce que c'est un nouveau programme que je fais de mentorat et euh, elle voulait travailler le plus vite possible. Et je lui ai dit, bah, écoute, vendredi, donc on est vendredi là, alors que ça aurait pu attendre 3-4 jours en plus. C'est juste que j'ai eu un peu, un peu peur de ne pas signer le contrat. Alors que voilà, quelqu'un qui ne veut pas travailler avec moi juste pour 3-4 jours en plus, ça aurait été débile. Mais bon, euh, je l'accepte. Et puis, euh, bah, je me laisse du temps. Il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation. Donc, l'idéal pour moi, le plus important pour moi, c'est de préserver euh, voilà, le fait que Marina sente en vacances. Il ne faudra pas que je sois tout le temps sur mes messages et mes emails. Euh, et donc, je voulais vous parler aussi de ça. J'ai posé une, la question sur Instagram qui est de... Euh, à votre avis, pourquoi je partage autant de stories de mes vacances En fait, je publie pas mal sur Instagram sur les vacances. Et en fait, euh, donc j'ai eu plusieurs réponses. Et il y a trois réponses. La première, c'est parce que bah, j'aime partager avec ma communauté, avec vous, bah, des belles choses. Vous voyez, je ne vais pas faire semblant. C'est beau, c'est magnifique. Bah, je partage avec vous. La deuxième chose, c'est pour travailler mon branding. On ne va pas se mentir, c'est comme ça que ça marche. Euh, si je vous montre que je pars en vacances et que c'est de belles vacances, bah, euh, vous vous dites, ah, Lingen, il a réussi, oh, si, j'aimerais bien travailler avec lui, j'aimerais bien avoir son niveau de réussite. Ça marche comme ça, OK Et non seulement, je n'ai pas de honte à vous le dire, je vous l'enseigne. Donc, faites la même chose tout en restant naturel, d'accord euh, Sans mentir, sans trop en faire. Moi, c'est juste que voilà, je suis en, en balade, oh, là-bas, en haut de la, de la falaise, c'est beau, je prends en photo, c'est juste la vérité je prends en photo mon quotidien en région parisienne, bah là je prends en photo mes vacances, c'est pas comme si j'essayais de me donner une image, okay il y a une différence entre travailler son branding de manière authentique et essayer de manipuler certaines choses. Et puis la plus grande raison en fait qui me pousse à, à montrer ce genre d'image, c'est que j'ai envie de montrer que le travail dans ma vie, la valeur travail est là, la valeur famille est là. Et ça, c'est hyper important. Ça me tient vraiment à cœur. J'aimerais pas que d'une, les gens me prennent pour un mauvais exemple en se disant, oh, Lingen, il fait que travailler, c'est le plus important pour lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La famille, c'est beaucoup plus important. Je serais prêt à travailler au McDo et je serais heureux de le faire si euh, ma famille euh, me l'exigeait. Ok euh, C'est peut-être très chinois ça, mais ouais, je suis comme ça. Euh, et en fait, je vais vous le dire, je pense que le monde se comporte Mieux se porterait mieux euh, si chacun on mettait un peu plus la valeur famille au-dessus du travail et ça c'est dangereux. Je pense que je vois beaucoup d'entrepreneurs euh, qui se perdent qui sont focus sur le travail, travail, travail. Et bien que c'est hyper important, je pense que c'est pas plus important que la famille. Donc c'est aussi un exemple que j'ai envie de donner, un modèle que j'ai envie de donner. J'y crois vraiment que non seulement prendre soin de sa famille c'est. Hyper important, c'est une responsabilité. Ok, sinon il fallait pas se marier, il fallait pas faire des enfants, euh, mais que bah, en prenant soin de sa famille, on peut nourrir euh, encore mieux son business. Et ça, j'y crois fermement. Maintenant, c'est sûr que oui, la personne qui pense que à l'argent, que au travail, qui n'a pas de famille, ce sera un peu plus facile pour gagner de l'argent. Mais est-ce qu'elle sera plus heureuse? Mmh, c'est pas sûr, d'accord. Donc, voilà, je veux partager un peu ces vacances. Si vous m'avez suivi sur Instagram, c'est parce que je veux véhiculer cette valeur famille euh, avec la petite influence que j'ai. Et ça, pour moi, ça me tient à cœur. Allez, je vous laisse les amis. J'ai mon appel à bientôt. Je vais slacker un peu avec euh, euh, mon équipe. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao